Bonjour à tous. Nous sommes le 30 janvier 2021, évidemment. Je peux pas passer à côté de ce qui se passe à Ottawa parce que ça se trouve être un... Un, vraiment un événement mondial, de, euh, oui. Euh, c'est un mouvement qui a débuté avec euh, nos amis, euh, euh, nos cousins dont de la Colombie-Britannique. Mon fils, d'ailleurs, est sur l'île de Vancouver. Donc, les camionneurs euh, ont commencé un convoi, Freedom euh, euh, Convoi 2022. Et c'est tout un événement parce que ce qui a débuté comme un, un petit événement, dans le sens quelque quelques camionneurs qui euh, voyaient la, la liberté brimée du fait qu que ces camionneurs-là ne peuvent pas euh, traverser les lignes, et vice-versa au niveau des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que notre frontière avec les États-Unis, euh, c'est une des plus grandes frontières au monde commercial. Là. Donc, euh, c'est très, très important. Et euh, on dit que c'est à peu près 10 des camionneurs, comme j'ai dit. Il y a quelqu'un dans ma dernière vidéo m'a dit que c'est plus que ça. Oui, probablement plus. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on disait, en tout cas, dans les médias euh, 20 6000 000 euh, a, là qui pouvaient être touchés par ces mesures-là. Et euh, le mouvement est tellement immense, euh, euh, c'est fou, on en parle un peu partout sur la planète et ça me réjouit. Euh, euh, on commence même à faire des petits convois hier, j'ai vu, euh, c'est en Bolivie. Avec Freedom Canada, le, le drapeau du Canada, on fait un petit convoi, c'est extraordinaire, euh, parce que dans le fond, on se trouve à être vraiment dans un grand mouvement euh, contre les, médias, les mondialistes, les médias aussi traditionnels qui ont été à la solde de ces mondialistes-là, de nous... De nous nous faire euh, comprendre que c'est eux qui mènent le monde, mais là, c'est pas tout à fait ce qui arrive. Parce que le mouvement, euh, oui, a commencé avec des euh, camionneurs et nos veillants camionneurs qui sont là sur le terrain ont j'ai rien de la révérence envers ces personnes-là qui ont pris qui ont dit non Trudeau parce qu'il faut pas oublier que plusieurs euh, de ces camionneurs-là sont des travailleurs indépendants donc il euh, euh, y a plusieurs qui ont témoigné là je vais vous montrer quelques images après euh, du, du, de la grandeur du convoi plusieurs ont témoigné que dans le fond il y avait rien à perdre parce que c'était leur gagne-pain et il euh, y a des personnes qui vivent littéralement dans leur camions, là, euh, je sais que j'ai déjà vu des témoignages de couples qui vivent dans leur camion pour faire du transport. Donc c'est une vie assez, euh, ben, je ne veux pas dire de sacrifice, mais oui, il euh, y a comme un élément important dans ce mode de vie-là, qu'on devrait euh, justement euh, euh, euh, vraiment reconnaître et ce que nos gouvernements font tout simplement, c'est mettre de l'huile sur le feu en, en disant comme euh, Justin Trudeau qui est allé se cacher, là, euh, on ne sait vraiment pas où ce qui se trouve, mais Justin Trudeau, lui, a dit que oh, au début, ben au début il y a quelques jours, il a dit que ah, c'était une petite manifestation et c'était des euh, marginaux. Et ensuite, il a dit euh, que ces personnes-là étaient des misogynes. C'est grave, là. Euh, il y a, bah ça c'est à part de toutes les insultes que plusieurs euh, Québécois et Canadiens ont eues depuis le début du conflit euh, donc euh, Justin Trudeau a mis de l'huile sur le feu et euh, ce type-là est vraiment pas quelqu'un qui, euh, d'ailleurs vous voyez euh, derrière moi le F avec le petit drapeau du Canada, Trudeau, c'est passé euh, c'est sur un, un camion là une vanne qu'on appelle ici au Québec donc euh, ça se trouve être euh, sur une vanne et c'est euh, devant tous les médias sur la planète. J'ai fait le tour des médias là, euh, ce matin un peu partout. Là. Et On en parle partout. Euh, BBC euh, parle même de, euh, en Angleterre, là, parle de, de, de notre événement. Euh, sur Zero Edge, sur euh, CNN, tout... Euh, tout ben CNN, c'est sûr. Euh, ben, en tout cas, peu importe, tous les médias. Euh, au Québec, on en, on en parle, les journaux de Montréal, mais le, le gouvernement en parle pas. Le gouvernement parle et c'est tragique, là, la mosquée, là, la fusillade qu'il y a eu dans la mosquée, mais le a fait une déclaration là-dessus, il ne parle pas du tout de ça. Et ah, il y a tellement d'événements qui arrivent. Là. Euh, si vous ne vous êtes pas convaincu qu'on est dans une dictature ou un, une manipulation de pensée, regardez, le ministre là, des Transports a fermé les caméras lorsque les convois ont commencé à arriver, partir du Québec, là, je parle. Là. On a fermé les caméras. Et là, on a donné comme explication, parce qu'on, dans le fond, on ne voulait pas euh, euh, photographier des caméras, le public du de, de, de, ministère des Transports, on les a éteints, et parce qu'on ne voulait pas reconnaître des personnes. Je comprends même pas l'argument, c'est le ministre des Transports qui vient de dire ça. Euh, la raison est très, très simple. Euh, sur chaque viaduc, c'est ce qui m'a été dit, là, je, sur chaque viaduc, je pense que c'est sur la 20, là, il y avait des personnes. Euh, je, je connais personnellement des personnes qui sont allées là. Euh, c'est beau à voir, lorsque le convoi des camionneurs passait. Il y avait des, des milliers, des milliers de personnes et des milliers de drapeaux aussi. Et des enfants, des familles. Donc, c'est gros, c'est immense ce qui se passe. C'est un dit, c'est un, un, un, un. c'est de dire, j'en ai marre de ce, euh, cette dictature. Là, on s'occupe du Canada, ensuite, le Québec n'aura euh, pas le choix de s'ajuster. Et là-dessus, on va comme avancer un peu avec ça, parce que je veux vraiment vous montrer des, des vidéos, là, parce que dans le fond, le, au commencement... Euh, même si Trudeau a dit que c'était une petite gang de marginales, là. Là, on voit que le, le mouvement est immense et il euh, euh, y a des personnes qui vont être là jusqu'à ce que... Euh, C'est le siège d'Ottawa, on va aller voir ça aussi. Euh, donc, euh, euh, je regarde tout ce qui se passe là. Pis, je me dis, je pense qu'on est peut-être au début de la fin. En tout cas, je veux espérer, parce que ça fait deux ans que ces mesures sanitaires-là, absolument abusives, surtout au Québec, ici, vous le savez, on est vraiment l'exemple de tyrannie par excellence dans toute l'Amérique du Nord. Euh, le doit avoir des vues mondialistes. On sait très très bien, mais c'est pas moi qui le dis. Lui-même le dit, Arruda est un mondialiste fini avec sa petite badge qu'il y avait sur lui. Là, euh, euh, parce que vous vous souvenez, là, plusieurs personnes parlaient de sa petite badge qu'il avait sur lui, mais lui il a dit carrément non, non, non, moi je suis pro-mondialiste, euh, euh, tout ça, pro-forum euh, économique de Davos. Il l'a pas dit comme ça, mais il disait qu'il était pro-tous ces choses-là. Donc, Et Klaus euh, Schwab, comme je vous avais dit, a a parlé aussi de Justin Trudeau comme un, un bel exemple de, de mondialiste, parce que Claude Schwab a dit dernièrement que on avait, il s'était emparé de tous les, les, les grandes les directions des, de plusieurs pays, il donnait en exemple le Canada. Et il faut comprendre, on en parlait il y a quelques mois même, que le Canada, dans toute cette grande, je ne dirais pas pandémie, mais gestion de pandémie, euh, ce n'est pas une pandémie, mais cette gestion de cette épidémie Là, qui est arrivé du COVID. Il euh, faut comprendre que le Canada était mis en exemple parce qu'on est un grand territoire, euh, un des plus grands ter le deuxième plus grand territoire au monde, avec pas beaucoup de population, donc c'était assez facile à contrôler. Et là, on le voit que dans le fond, euh, le Canada était mis comme exemple avec des mesures vraiment drastiques et surtout au Québec, euh, Québec francophone, non? des mesures vraiment folles, drastiques. Et là, on voit que c'est par le Canada, peut-être, que la liberté va reprendre ses droits, non seulement au Canada, non seulement au Québec, mais peut-être à travers le monde. Il faut aussi dire que le go, la mesure la plus liberticide qui n'existe pas, imposée, ben, je pense qu'en Allemagne, on fait la même chose, ou en Autriche. Peu importe, c'est imposer une taxe, là, ça a sorti et il veut faire son projet de loi, là, de dictature, parce que, dans le fond, bien, l'opposition est 100 pour… Euh, il n'y a pas d'opposition, il y a Éric Duhaime, tout simplement. Euh, c'est sa taxe qui serait de 100 à 800 Il n'y a pas précisé si c'est par mois ou par… Euh, selon les salaires. Donc, euh, si vous êtes euh, euh, plus fortuné et que vous ne vous êtes pas fait vacciner. Et là, je, je pense que c'est peut-être, euh, si vous avez eu une dose et vous avez dit c'est fini, euh, vous avez eu deux doses, vous dites c'est fini, vous n'avez pas eu votre troisième dose, peut-être que vous pouvez être taxé aussi. Je n'ai aucune idée des détails, ça va sortir demain. C'est de 100 à 800 dollars selon votre… Euh, donc, quelqu'un qui n'est pas très fortuné, on va lui taper sur la tête en lui disant « va te faire vacciner » ou sinon ça va te coûter, je ne sais pas si c'est 100 dollars par mois, mais c'est sorti de les chiffres. Là. Et euh, il y en a plusieurs qui disent que ça ne passerait pas, mais c'est odieux de faire ça à sa, sa population. Je trouve ça, ça, ça, ça m'écœure, excusez le bon terme euh, euh, québécois, ça m'écœure. Donc, euh, euh, avant de commencer, on va passer à, à des vidéos, parce que là, euh, les, les mensonges des merdias ben.. Euh, euh, en passant, les les les, les médias, TVA et là euh, Radio-Canada aussi, bien entendu. Mais TVA, les les les médias sont allés dire sur le journal. Euh, bah, ils ont dit plus, plusieurs absurdités, là, mais ils sont allés dire euh, euh, les nos journalistes sont persécutés. Euh, ils ont reçu plusieurs insultes de la part des manifestants. Euh, C'est terrible. <rire> <rire> C'est assez comprenable. Dans le fond, les, les journalistes qui sont là, des petits journalistes qui envoient là pour aller faire le. le, le... Euh, le galon, là, donc euh, il les envoie là, il crée de la provocation parce que c'est ça qu'ils veulent ils voudraient qu'il y ait un émeute, mais non, non, tout va bien euh, c'est des belles manifestations d'amour pacifique où on veut tout simplement euh, euh, que toutes ces mesures-là absurdes, euh, liberticides 16, mais euh, les journalistes sont là, qui aimeraient ça que ça, ça provoque, mais ça n'arrive pas Plein d'amour, plein de joie, beaucoup de distribution de denrées alimentaires de la part des. De ben, c'est pas, pas une grosse organisation, mais oui, c'est une grosse, c'est de la solidarité. En tout cas, tout ça pour dire que les médias se sont, ont commencé à pleurnicher, qui étaient persécutés. Ben, persécutés. Ils ont employé un mot euh, encore pire, en tout cas, euh, ben, verbalement, là. Dans le fond, les personnes qui ont dit la réalité, je, je, je l'ai vu, ils ont dit vous autres, vous êtes là pour désinformer le peuple, donc euh, allez-vous-en. Euh, venez pas m'interviewer. Les personnes qui sont dans, dans, dans la manifestation, ben, manifestation pacifique, qui sont là. Euh, euh, dans ce siège-là, euh, disent « Non, vous autres, allez-vous-en. Vous, des, des, vous faites de la fake news pour provoquer, tout simplement. » C'est ça qu'on dit. Donc, il euh, n'y a personne qui a été euh, malmené, là, même pas un journaliste, mais euh, lorsque un journaliste essaie d'interviewer quelqu'un et, et la personne lui répond « Tu fais de la fake news. » Ça, ce n'est pas de la persécution, c'est votant. Tu n'es pas un vrai journaliste euh, d'école. Et euh, c'est tout simplement ça qui est arrivé. Donc, euh, ce n'est pas grand-chose. Là, je vais aller vous montrer, justement, ben, quelques... Euh, vidéo qu'on voit partout sur le net c'est pas exclusif à moi mais euh, quand même vous montrer l'ampleur de cette manifestation c'est beau à voir Donc, c'est assez impressionnant comme manifestation et euh, ce que Trudeau a dit au commencement, bon, commencement de deux, trois jours, que c'était euh, une petite gang là, euh, avec euh, qui était misogyne, qui était. Euh, nous pas. À date, euh, Trudeau a traité ses citoyens d'à peu près n'importe quoi. Euh, le journal de Montréal aussi, euh, le goût aussi. Euh, donc, euh, euh, c'est pas, c'est simple, ce n'est plus une question de vacciner ou pas vacciner, c'est une question de tyrannie et le peuple est né de cette tyrannie. Euh, mensonge par dessus mensonge, on sait très très bien que le haut micron, maintenant c'est un peu partout parce qu'on déconfine sur la planète, que c'était pas euh, la, la fin du monde non plus là, euh, Donc, euh, il, il faut euh, faire confiance à, à ben, des médicaments qui existent, euh, comme je vous avais dit la dernière fois, l'hivermectine, l'État des États-Unis a commencé à accepter cette possibilité-là. Et euh, les vaccins, dans le fond, il y a des personnes qui ont été vaccinées une fois, deux fois et même trois fois et qui ont réattrapé la COVID. Moi, j'ai euh, quelqu'un que je connais très bien, qui est mon beau-frère, qui fait deux fois qu'il attrape la COVID, puis il a été vacciné, il se ferait vacciner tout le temps, lui. Là. Donc, euh, on en est rendu là. Euh, le docteur Aoud, chiffre à l'appui, a montré que euh, les pays qui se sont fait les plus vaccinés, c'est eux qui ont eu euh, le plus de contamination de la part du Omicron. Donc, euh, écoutez, je sais plus quoi dire, je, j'essaye je, je, je, je, de… Ici, euh, là, même la, au Québec, là, euh, même c'est le Canada, mais le Québec aussi, on met en garde pour le, un certain vaccin, là, je ne sais pas si c'est le Moderna, là, et puis, euh, je vous avais montré ça dans une dernière vidéo, euh, Dubé n'était même pas au courant, tout ça, et on dit d'aller chercher la troisième dose, pourtant, la recommandation qui est sur euh, le site du gouvernement du Québec dit, euh, dit que si on a eu deux doses, là, euh, que la troisième dose est inutile parce que euh, euh, la, si on a été contaminé au COVID, euh, c'est neutre, et puis pourtant... Euh, euh, Dubé et Arruda disent, euh, il n'y a plus Arruda là, là, dans le décor, mais disent d'aller vous faire vacciner. Bien, la raison est très, très simple, c'est que Trudeau, euh, l'année passée, euh, avait acheté 400 millions de doses de la part des, des pharmaceutiques, et on commence à avoir des doses qui sont perdues. Euh, on a vu ça dans le journal de Montréal, qu'il euh, y a des infirmières qui sont un peu découragées, sont dans le petit patatelin, ils attendent des des personnes, des clients pour se faire euh, injecter et il y a personne donc beaucoup beaucoup de doses qui se perdent donc ils ont une grande pression de la part euh, des euh, ben, des gouvernements euh, via des pharmaceutiques les vaccins ont été achetés ou euh, des contrats ont été signés mais des personnes n'en veulent plus même les deux vaccinés, les doubles vaccinés, d'autres sur la troisième dose parce qu'il n'y pas d'avantage. En tout cas, euh, bon, c'est ça. Je vous ai montré un peu ce qui arrive euh, sur le terrain. C'est sûr qu'on parle, ben, on parle oui, d'économie parce que, dans le fond, euh, euh, tout ça touche directement l'économie. Ici, l'économie euh, au Québec, en tout cas, les petites PME, il y a plusieurs entreprises qui ont profité pleinement de euh, toute cette euh, cette... Euh, on va dire une manne pour eux, là, les grandes surfaces, mais il y a des petits qui ont souffert. Euh, en ce moment, on se trouve à avoir la pause vaccinale qui est imposée dans plusieurs euh, grandes surfaces, donc Walmart, Costco, Canadian Tire, euh, euh, toutes les grandes surfaces. Euh, donc, euh, c'est dur pour l'économie, dans le fond, parce qu'on continue à mettre des mesures qui ont aucun bon sens et on essaie de faire gober ça euh, à la population pour qu'ils puissent... Euh, euh, vraiment euh, accepter tout ce narratif qui est absurde. Et euh, pour vous parler du journal de Montréal, euh, des, ça c'est la app, parution de samedi 29 janvier, aujourd'hui on est le 30, c'est hier. Euh, les, euh, je vais placer ça comme ça ici. Ça, ça se trouve être <rire> la, la une du journal de Montréal. Bon, on a encore notre « fuck trou F » Je dirais pas fuck Trudeau, c'est F feuille d'érable CK Trudeau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas vous devinerez. Euh, contre, euh, la, la, dans la, la une journal ben, c'est de Québec, c'est la même chose, c'est la même gang, c'est appelé l'ado. Euh, contre le passeport vaccinal, contre le confinement. Là ils disent nous les, les, ben, nous, les manifestants ceux qui sont pro euh, pro euh, je pourrais dire pro liberté. Euh, bon là on est décrit comme euh, une Grande manifestation de camionneurs, ça, ils n'ont pas le choix de le dire, mais on est des. On est des méchants, Et puis j'ai regardé un peu dans toutes les, les descriptions, surtout avec Mario Dumont encore, puis le, le, le, le à, à Martineau, là, qui essaie, qui change de.. qui est comme une girouette là, qui change d'opinion à toutes les à tous les jours, là. Euh, bon, ben, eux sont pro-gouvernement euh, au maximum, mais pro-confinement, euh, pro-tout-ce que vous voudrez. Donc, euh, on se retrouve avec ça, cette folie-là de médias, puis euh, qui sont en train de tomber, d'ailleurs. Vous allez voir les mouvements, là, face à ces médias-là, qui sont absolument euh, des mouvements de, de, de perte de profit. Lorsque le gouvernement, parce qu'il n'y aura pas le choix, là, on, est, on attaque euh, euh, la, la, la, les mesures liberticides du gouvernement fédéral, euh, je ne sais pas, il y a des braves camionneurs, puis euh, pas simplement des camionneurs, des, des, des, des campeurs. Là. Euh, il y a quelqu'un de sorel tracy qu'on a vu, là, euh, parce que j'ai travaillé des années de temps à sorel tracy qui était là avec son campeur, et lui, il est prêt à rester des jours, des provisions, tout ça, donc euh, devant le Parlement directement. Donc, c'est ça qu'on qu a vu. Là, qu il y a beaucoup de manifestations, un beau mouvement euh, qui, euh, qui est très, très puissant, euh, non seulement ici, mais mondialement. Euh, ici, euh, il y a le, le premier ministre de la Saskatchewan qui appuie le mouvement des camions. Euh, je pense, Josh, Jason Kenney, euh, de, euh, premier ministre de l'Alberta, j'ai vu ça vite comme ça. Là. Je pense que lui aussi appuie le mouvement. Euh, Colombie-Britannique, je ne sais pas encore, là, mais euh, peu importe comment ça va avoir de l'appui de la part des politiciens au niveau euh, euh, du Canada là, et aux États-Unis aussi, là. C'est euh, On a eu ben, un politicien, Elon Musk, comme je vous l'ai dit, le fils de Donald Trump. Donald Trump lui-même appuie ce mouvement-là. Il commence à avoir beaucoup, beaucoup de... Euh, ben, là, il y en a qui vont dire que ce n'est pas une bonne chose que Trump appuie ça. Peu importe, ce n'est pas la discussion. C'est pour, pour vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent ici, au Canada. Et ce qui se produit au Canada, c'est c'est un un ça peut être le début de la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur... Euh, pour la planète en entier. Il faut comprendre, ça, ça se trouve être... Ben, vous allez, quand, lorsque vous voulez, vous prenez votre Google Maps. Euh, OK, je vais essayer de trouver ça. Google Maps et pour se représenter la grandeur du Canada au travers le monde. Alors, tout simplement, je, je fais ça comme ça. Euh, on voit ici notre, notre pays, qui est un très, très grand pays. Euh, ça, ça se trouve être l'Alaska, qui est aux États-Unis, qui a été acheté par les Russes, euh, euh, de la part des Russes, par les Américains, euh, je pense que c'est dans les 1900, la Première Guerre mondiale, peu importe. Donc, notre Canada, c'est ça ici, là, notre grand territoire. Là, je, dans le fond, je n'invente rien en faisant ça. Là. Vous pouvez aller euh, chercher des informations vous aussi. Euh, donc, euh, euh, là, je vais tout simplement, simplement placer ça comme ça parce que j'ai un petit problème technique. pas excusez. Donc ça ça se trouve être notre Canada. Euh, notre grand territoire euh, euh, la Russie c'est la plus grande surface euh, le, le pays le plus grand au niveau de la superficie au monde et ensuite c'est le Canada et c'est sûr que sur euh, Google Maps ou peu importe une carte on n'a pas les vraies dimensions il euh, euh, faudrait aller sur euh, un globe euh, ben, euh, Google Earth, j'ai pas le temps c'est tout simplement pour vous montrer ça mais la dimension du Canada est vraiment immense euh, et le Canada euh, se trouve à à partir d'un océan à l'autre, c'est ben, le devise du Canada d'un océan à l'autre, du Pacifique euh, jusqu'à l'Atlantique ici. Et euh, ça, ça se trouve être notre Québec, notre fameux Québec. Et euh, Ottawa est situé ben, là je fais de la petite géographie, là, que c'est pas de la grosse géographie, là, vous pouvez vous-même euh, faire l'exercice, mais pour vous situer tout simplement qu'est-ce qu'on est au Canada, là. Donc euh, et, uh, Ottawa est ici. Montréal n'est pas trop loin d'Ottawa. Et la raison pour laquelle euh, c'est si près, ben, dans le fond, le Canada, euh, c'est. Euh, L'histoire du Canada, vous pouvez. Euh, Regardez ça sur Wikipédia, vous allez comprendre que l'histoire du Canada, c'est l'histoire du Bas-Canada au début, qui est l'histoire du Québec. Et le drapeau du Canada, c'est un drapeau qui a été fait pour le Bas-Canada. Le drapeau du Canada, là, c'est un drapeau des Canadiens-Français. Euh, ça, vous pouvez voir ça. Je pense que c'est la société Saint-Jean-Baptiste qui avait euh, créé ce drapeau-là. Je ne suis pas sûr de tous les éléments. Là. Mon histoire, est vieille un peu. Donc, euh, l'hymne du Canada, au Canada, terre de nos aïeux, c'est encore un hymne canadien-français. Et ensuite, les Anglais se sont appropriés de ça. Et ce qui est arrivé dans les, les, bon, la guerre des Patriotes, tout ça, euh, les premiers euh, les résistants, là, euh, il faut comprendre que ce n'était pas simplement des francophones. Il y avait des anglophones aussi qui étaient avec euh, les Patriotes, qui voulaient avoir un État libre. Toute cette mouvance-là s'est faite, on ne retournera pas dans l'histoire du, du Canada et du Québec, mais toute cette mouvance-là s'est faite dans le même temps de l'indépendance des États-Unis, un petit peu plus tard, là, mais l'indépendance des États-Unis, l'indépendance, ben, la France, là, la, la, la, la, la, la la Révolution française, la Révolution américaine, et on voulait euh, qu'au Québec, on devienne une entité libre et démocratique, une république. C'est pas arrivé, en tout cas. Et donc, euh, mais le Canada a été peuplé premièrement ici. Là. Jean Cartier est arrivé ici. Euh, sur le fleuve Saint-Laurent. On va se dépêcher dans la géographie pour ne pas perdre trop de temps, mais elle est arrivé ici, euh, sur le Saint-Laurent, euh, et euh, euh, c'est à Gaspé ici que la croix, la première croix a été mise. Et j'ai su dernièrement qu'il y a une croix qui a été mise à. Il est arrêté à Trois-Rivières et il y a une croix qui aurait été mise là, euh, à l'île Saint-Quentin, là. Euh, il y avait une, euh, C'est à côté de chez nous ici. Jean Cartier a mis une croix là. En tout cas, on ne retournera pas. À, euh, tout simplement pour vous situer. Euh, le Canada et euh, nos convoyeurs, nos bons convoyeurs, nos, euh, le convoi là est parti de, de Vancouver ici, donc qui se trouve être euh, mon fils lui, vit ici là, sur les de Vancouver exactement ici parce que j'ai ma petite flèche et ils sont partis, ils ont traversé le pays en entier, c'est immense notre pays là. et ils sont rendus euh, à Ottawa. Il y a plusieurs autres convo des convois, des, des, des camionneurs qui se sont joints à eux donc euh, ont toutes convergé vers Ici, là, pas loin de chez nous, là. moi, je suis là on est collés. Là. Donc, euh, on a tous traversé ça. Plusieurs euh, mouvements de solidarité un peu partout sur le pays, le grand pays du Canada, se sont euh, unis pour justement euh, lutter contre euh, la tyrannie. Et euh, maintenant, nous, il euh, euh, y a des convois qui sont partis d'un peu partout euh, sur les villes. Euh, je pense que c'est sur Lavin, il y avait des euh, à, à tous les viaducs. Tous les viaducs, on dit qu'on était rien qu'une petite, petite partie de la population, c'est complètement faux. À tous les viaducs, il y avait des foules de personnes qui attendaient les camionneurs pour scander euh, la, la liberté, tout ça. Donc, euh, c'est un très, très grand mouvement. Tout le monde euh, a, tous les camionneurs, même du Québec, euh, pas simplement des camionneurs, parce que là, on parle... Euh, encore dans les médias, on dit les Ce n'est plus un... Le mouvement est tellement gros, c'est un mouvement de liberté pour arrêter de nous imposer des, des, des règles absolument absurdes. Et tout le monde a convergé vers ici, Ottawa. Montréal est ici, euh, Sorel-Tracy, Trois-Rivières, moi c'est ici que je demeure. Québec est ici. Euh, je fais de la petite géographie, euh, peut-être parce qu'il y a plusieurs aussi français qui nous écoutent. Et, euh, un de mes amis disait euh, justement qu'il aimerait savoir des nouvelles. Bon, Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je vous en donne un peu de nouvelles. Vous avez vu, vous avez vu comment il y a de personnes là, qui se trouvent à être. Euh, euh, on dit que c'est le, le, le, le nombre. J'ai vu l'article. Hop, j'essaie de revenir ici. On dit que c'est le 29 janvier, c'est hier, et qu'il y a 6 kilomètres de camions devant le Parlement d'Ottawa. Euh, euh, ils, ils ont bloqué un pont, là. Bon, on dit pour la sécurité. là Ils ont bloqué un pont et la raison pour laquelle ils disent, bon, c'est ça, ça se trouve être le bon pont entre Gatineau, qui fait partie du Québec, et euh, Ottawa, qui fait partie de l'Ontario, ont bloqué ce pont-là en disant bon, c'est pour la sécurité, mais moi, je pense justement, c'est pour éviter qu'il y ait trop de camionneurs pour que les médias du monde entier puissent nous regarder plus, mais de toute façon, le mouvement est parti et, et ça va continuer. Donc, euh, euh, c'est ça, on se trouve à avoir 6 km de camions devant le Parlement et ce que j'ai vu en tout, les camionneurs, ça c'est simplement devant le Parlement, c'est 70 km de convoi. Euh, Peut-être là-dedans, ce n'est pas simplement des, des vannes, les, les trocs troc, qu'on appelle, là, parce que c'est le, le mot troc, euh, trocker, nous on emploie ça ici euh, euh, au Québec, trocker. Donc euh, c'est 70 km. C'est immense. Je pense qu'on. pas je pense, on, on bat un record Guinness. Là. Euh, la, la quantité de camions en, en même temps là, dans un événement. Donc, c'est immense, c'est gros. On retourne à notre Google Maps et on va terminer avec ça. Euh, c'est sûr que cette semaine, je vous ferai des, des vidéos qui vont toucher plus l'économie et parce que c'est directement relié, là, euh, vous allez voir que cette semaine, peut-être qu'on va avoir des... Euh, euh, des euh, euh, au niveau de l'économie, je vous ai parlé au niveau de rupture de la chaîne d'approvisionnement. C'est pas terminé, on le sait, mais des ruptures de chaîne d'approvisionnement, ben, peut-être qu'on va subir les contre-coups de ça. Mais il faut être prêt parce que, dans le fond, le mouvement est plus grand que nos petites, euh, euh, nos petites habitudes, là, tout ça. Là. Donc, euh, non, moi, je supporte à 100 ce mouvement-là. Donc, euh, Ottawa est ici. Hall, Gatineau, Hall. Euh, C'est l'autre côté de la rive. C'est le pont ici qui a été bloqué. Je pense qu'on peut le, le faire à pied. On a ici la frontière Québec-Ontario. Euh, euh, on va se rapprocher un, un peu pour aller voir euh, la difficulté. Euh, C'était tout simplement vous montrer le Parlement, Musée canadien de la civilisation. Euh, le Parlement se trouve à être... Ah, ici, tout simplement, là. Bon, la colline du Parlement. Donc, euh, c'est à peu près dans ce coin-là. Ce n'est pas très, très grand, Ottawa, c'est ce que j'avais entendu. Comme... Ben, moi, j'y ai été, Ottawa, plusieurs reprises, là. mais c'est pas très, très grand. Comme, euh, euh, Je parle le, surtout le, le centre névralgique, ce n'est pas très, très grand. Donc, euh, on se trouve à être… Euh... J'ai de la difficulté avec euh, <rire> la rapidité de Google Maps, mais c'est pas grave. Tout simplement, c'est pour, pour vous montrer un peu le… le, le... Québec, Ottawa, la frontière, et vous montrer euh, tout simplement... Ça, c'est la Cour suprême du Canada, ici, la colline du Parlement. C'est tout dans le même bout, là. Je pense que la Banque du Canada... La Banque du Canada, aussi, qui n'est pas très, très loin, parce que je, lorsque j'ai visité Ottawa, qui est très, très beau, qui est vraiment, vraiment une place à visiter, la colline du Parlement, ici. Euh, bon, c'est ici qu'on a tout bloqué, là. Euh, je pense que c'est la rue... C'est Wellington. En tout cas, peu importe, c'est ce, ce coin-là ici qui est bloqué. Et le, le pont, je pense, c'est peut-être celui-là ici qui est bloqué. Là. Je ne peux pas euh, dire lequel, mais euh, ça vous donne quand même une idée d'Ottawa. C'est surtout tout, tout ce secteur-là -là, qu'on qu bloque là, ici, qui est très, très petit, là, mais quand même qui fait beaucoup, beaucoup de vagues au niveau mondial. Et euh, euh, de toute manière, euh, peu importe euh, ce qu'on… Euh, je vais remettre ça comme ça… Peu importe ce qui va arriver, euh, le mouvement est parti et euh, je pense qu'on va terminer avec ça. Euh, C'était tout simplement, peut-être pas une vidéo économique dans le premier sens du terme, mais peut-être que par... je voulais vous parler de ça, qu'est-ce qui se passe. Et le mouvement est loin d'être fini, parce que plusieurs camionneurs ont dit qu'ils passeraient la semaine euh, là, euh, jusqu'à ce qu'il y ait des, des, des réactions de la part des gouvernements. Et euh, je pense que les gouvernements euh, sont terrés. Justin Trudeau est allé se cacher, pleure dans son coin. Euh, mais je, je pense qu'on pourrait vraiment... Euh, en tout cas, je, je pense, dans le fond, je dis je pense, j'aimerais, j'aimerais que justement peut-être... Euh, parce que Pierre Poliev aussi, qui se trouve être un député conservateur. Il y a O'Toole, qui profite de la situation, là, parce que, dans le fond, il se tient pas. C'est le chef du Parti conservateur. Mais là, il est allé rencontrer des camionneurs. Mais c'est un profiteur. Là. Il, il, il s'est caché tout le long là, de cette crise-là. Là. Donc, lui, je... il y a Maxime Bernier qui est toujours là, même s'il y en a qui critiquent Maxime. Maxime Bernier, excusez, il est toujours là sur le terrain. Donc, euh, euh, non, Maxime Bernier est quand même, maintient ses mêmes positions, même sur les médias ici on, on crache sur lui. Donc, euh, non, c'est notre situation au Canada. Et beaucoup d'espoir, mais il faut suivre ce qui va arriver cette semaine, parce que c'est gros sur les médias sociaux. Écoutez, le mouvement est fort, euh, euh, c'est encourageant. Et euh, est-ce que les gouvernements vont changer de cap? Je ne sais pas. Ici, le go euh, euh, va passer, ben, en tout cas, va essayer de passer ça sa fameuse mesure, mais avec pas d'opposition sur le, nous, imposer, bien, nous imposer ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés, de, 800 à, de 100 à 800 dollars Il n'a pas dit si c'était par mois ou par année. Moi, je pense que peut-être ça va être par mois. Là. La mesure est tellement atroce. Plusieurs disent que ça ne passera pas devant les tribunaux, mais on, on va voir. Mais de toute façon, euh, euh, je ferai plus mon impôt si jamais ça arrive. Je ne ferai plus mon impôt, c'est tout. Je vais manifester de cette manière-là. Si plusieurs comme vous euh, décidez, mes amis québécois, parce qu'il y a plusieurs qui l'ont dit, euh euh, si on nous impose des mesures qui n'ont pas d'allure, euh, euh, puis on ne parle pas simplement des non-vaccinés, on parle de non-adéquatement vaccinés, eh bien, là, on va euh, probablement euh, couper les ponts avec le gouvernement jusqu'à ce qu'il se réveille ou qu'on ait un nouveau gouvernement. Hein, et moi, je le dis clairement, c'est Éric Duhaime, euh, sans contredit, c'est la seule opposition qui existe au Québec. Et là, il y a la partielle... de la euh, dans dans là c'est Anne Casabonne qui se présente et je ne savais pas à quoi m'attendre, je suis très content et euh, c'est une. En tout cas, j'aime beaucoup cette femme-là. Euh, je ne la connaissais pas beaucoup en tant que. Euh, je la connaissais un peu en tant qu'actrice, qui était super bonne, mais là, on voit qu'elle euh, a du contenu, elle est cohérente, euh, elle a de la verbe du, et de la force aussi de, de caractère, et c'est ce que ça prend. Donc, euh, ça va être à suivre cette semaine. C'est sûr qu'il va se passer encore beaucoup de choses au Canada. Et tous ceux qui, qui nous suivent d'un peu partout sur la planète, euh, j'ai le privilège d'avoir plusieurs Européens. Bien, je vous dis salut en passant et euh, on se tient au courant tout le long de la semaine, tout ça pour la liberté.